Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant le guide de Butcher, donc du boucher, qui est un assassin mêlé. Alors, un assassin mêlé qui a la particularité d'être un solo laner de métier, mais qui peut également être drafté dans un triple mêlé afin de faciliter, on va dire, la prise de son passif. Alors, Butcher, c'est la terreur du bronze et du baello. Mais euh, c'est pas forcément très efficace à haut niveau. Pourquoi Parce que Butcher, eh bien, c'est un petit peu un personnage on-off. Un personnage qui euh, soit est extrêmement puissant parce qu'il a réussi à stacker son passif, à savoir la viande fraîche. Euh, soit il a pas réussi et c'est un personnage qui sert à rien C'est un petit peu à l'image de Kel'Thuzad Enfin Kel'Thuzad est un peu le Butcher des mages Butcher est euh, tout simplement bah, Le Butcher, donc le Kel'Thuzad Des assassins mêlés si vous voulez euh, Donc il va falloir réussir à attaquer Le passif, le passif c'est la viande fraîche Donc à leur mort les serviteurs ennemis proches produisent une unité de viande fraîche Les horaires ennemis en produisant 20, chaque unité ramassée ajoute 0,5 points de dégâts Aux attaques, le Butcher perd un maximum de 15 unités de viande en cas de mort Donc ça sous-entend que si vous mourrez, vous perdez une partie des viandes, donc ça demande de la récolte, vous pouvez le faire sur, le, sur, sur les sbires, c'est pour ça d'ailleurs que eh bien, il peut solo lane, mais euh, également il peut être efficace pour, sur de la double rotation, un peu à l'image d'un Azibo hein, qui cherche à stacker les sbires, bah, lui il pourrait le faire de la même manière, pour ça qu'en triple mêlée, ça peut se faire aussi, évidemment il peut aider au gank pour sécuriser des kills que ce soit en solo lane, donc par exemple on peut très bien imaginer un butcher en solo avec un ganker type Zeratul qui va, qui va le, le, le soulager, donc le triple melee ou bien un butcher qui va venir dans les rotations et on laisse un vrai solo -liner de métier, euh, ça euh, marche dans les deux cas euh, gagne 125 points de dégâts d'attaque supplémentaire, augmente la vitesse d'attaque de 25% donc ça c'est la récompense quand on a récupéré les 200 unités de viande, les héros continuent de produire 10 unités de viande mais les serviteurs n'en produisent plus, mourir n'entraîne plus la perte de viande, ça c'est très fort hein, parce que ça sous-entend qu'une fois que vous avez stacké euh, eh bien ça devient monstrueux, vous avez tous d'abord le ficelage, la première compétence de butcher donc c'est un euh, lancer euh, tout en ah, hein, c'est le A donc qui fait euh, en skill shot un des dégâts infligés 119 points de dégâts et ralentit les unités de 50%. Ce ralentissement s'estompe en 2 secondes. La prochaine attaque de base se déclenche de façon immédiate. Donc sous, ça veut dire que c'est un reset d'auto-attaque timer. Je vous laisse aller voir la vidéo qui concerne cela. Ensuite ça ralentit. Donc euh, ça c'est plutôt cool pour pouvoir euh, continuer à taper parce que Butcher c'est un assassin qui va bah, taper, taper, taper, taper en boucle. Euh, Personnage très intelligent et très malin. À Marc boucher le Z, marque un ennemi pendant 4 secondes et lui inflige 42 points de dégâts. attaque de base, du boucher Porter un ennemi, marque lui rende un montant de points de vie équivalent à 75% de ses dégâts. Donc il va se soigner énormément. Le problème c'est que si l'ennemi fuit, il ne pourrait pas vous soigner. Le E, le sort le plus important de Butcher et qui sous-entend d'avoir un cerveau. Bien entendu, même si beaucoup de Butcher ne ont, ont pas, en sont dépourvus malheureusement. À la charge impitoyable c'est quoi ça va vous rendre insensible pendant le lancement donc je vais revenir hop temps de recharge donc vous allez charger et ce qui va vous permettre de taper un adversaire la charge donc il y a un temps de recharge de 15 secondes vous chargez un ennemi ça le rend ins... donc ça vous rend insensible pendant un alors pas pendant le lancement vous pouvez être cancel au tout début mais une fois que vous êtes parti vous devenez insensible donc à tous les effets de contrôle attention quand vous arrivez au stun vous n'êtes plus insensible, donc il faut faire attention. Et, euh, et au passage, bah, vous êtes, euh, la, la, la force de ce sort, c'est évidemment de stun un adversaire et de pouvoir potentiellement sécuriser un kill, une engage. Donc voilà, hein, euh, voilà la grande force du euh, Butcher. Et euh, vous avez vraiment cru que c'était un vrai guide sérieux Bah non, pas du tout, évidemment que non. Bon 1er avril à vous et euh, je vous laisse euh, en compagnie de Butcher. Voilà, bisous. <rire>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 Продолжение следует...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 And we did it. And we we we we we we we we we we we we de tête. De tête. De tête.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 euh, euh, euh, euh, euh... il Продолжение следует... And we And we And we And we And we And we And we we And we And we And we And we And And <laughs> the <laughs>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 Midgeted. Midgeted. Midgeted.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 And we we we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 And we did we And we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 Midgeted, <laughs> and <laughs> <laughs>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 Ummmm. we the fingers out. So remember that was found repeatedly over the ground. What kind of CR digitizer expect it? Something that came in here is something I don't think it was too obvious or quite premature. I it.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 And we we did it.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 And we did it. And we we we we we we we we we we we encore là Vous êtes. Vous faites chier quand même, hein Vous devez vous faire chier pour garder le guide jusqu'au bout Non, non. Pour... pour être cool, étant donné que vous êtes resté jusqu'au bout, et c'est déjà. Un beau... J'avais envie de dire un beau parcours. Un beau parcours de vie. Merci à vous bien sûr de regarder les vidéos jusqu'au bout. Et pour vous récompenser, eh bien, je vous propose, euh, alors pas de guide non plus complet, ne vont pas déconner, mais euh, parce que bon ça reste un perso, pour le coup, je l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais vidéo sur le reset d'auto-attaque timer et sur l'optimisation d'auto-attaque, en faisant ça, en apprenant ça, vous avez déjà appris quand même énormément de choses sur le Butcher. Hein. Comment maîtriser Butcher, parce qu'il a deux resets d'auto-attaque timer, le A et le Z. Petit point sur Butcher, juste au niveau euh, du build, c'est pas un build, c'est pas monobuild le perso, euh, mais niveau 1, très souvent ça tourne. Alors je sais que beaucoup de gens jouent Amuse bouche mais en finale c'est le découpe le plus intéressant, puisque sans vos stacks vous servez à rien, vous avez besoin de ce talent pour servir à quelque chose, parce que Batcher n'a pas beaucoup de PVE, donc découpe est le plus fort au niveau 1, mais le blocage peut être pris. Mais on va partir sur découpe au niveau 1. Au niveau 4, on a deux choses, mais c'est souvent enfin la poursuite acharnée qui est le plus gros euh, talent, réduction du temps de recharge de la charge impitoyable de 33% lors d'un impact. Donc si vous chargez jusqu'au bout, eh bien, vous avez une réduction de CD, c'est votre seule manière d'escape, vous pouvez l'utiliser pour fuir en allant sur des sbires, etc. Donc c'est vrai que c'est super important, c'est votre seul outil de déplacement. On a ensuite au talent 7 deux possibilités. On a soit la lame insatiable qui permet d'augmenter la vitesse de déplacement de Butcher de 25% tant qu'il fait face à l'ennemi marqué, donc ça c'est plutôt cool. Ça veut dire que bah, pour poursuivre l'adversaire, si jamais il essaie de vous échapper, bah, vous, vous pouvez gagner un petit peu de move speed, donc c'est vrai que on l'a dit, il est dépourvu de, de, de move speed, donc c'est vrai que ça c'est cool. Sinon l'armure anti-sort sur le E est très très fort, sachant qu'au 4 vous avez une réduction de CD dessus, c'est excellent aussi. Mais on va partir sur la lame insatiable. Au 10, il n'y a pas de... Ah mince, on n'est pas à niveau 20, voilà, hop. Du coup... Au niveau, au niveau 10, il n'y a pas de débat, hein, c'est gibier de potence, c'est beaucoup trop fort. Ça vous permet de solo carry un teamfight, ça vous permet d'assurer un kill, ça vous permet de silence, de choper n'importe qui et de le tuer. Ça vous permet de punir, ça vous il permet il de, faire de, de faire trop de choses, ça vous permet beaucoup trop de choses. Ça vous permet de lancer dans le vide contre Malfurion. Euh, non, je rigolais. Euh, mais bon, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, c'est normalement que vous faites partie de la bonne partie de la, la société en fait. <rire> ensuite vous avez euh, la frappe brutale au niveau 13 qui est très très forte puisque pendant les 5 secondes qui suivent l'utilisation du ficelage les 3 prochaines attaques de base de Butcher infligent 15% de dégâts supplémentaires évidemment ça synergise avec la viande fraîche et n'oubliez pas que euh, ça augmente du coup la sustain de la marque du boucher puisque c'est les dégâts des auto-attaques qui augmentent et eh bien la sustain, donc le euh, la frappe brutale, c'est le mustave au 13. Je sais, on pourrait se dire oui la charge sauvage, ça peut être bien 10% maximum de PV. Si vraiment en face c'est très tanky, pourquoi pas, si vous avez bien sûr le niveau 4, mais la frappe brutale sera quand même toujours très forte. Niveau 16, alors là il y a deux talents vraiment cool. Vous avez l'enragé, hein, qui est une espèce de mini god mode pour Butcher. Quand il subit euh, des dégâts alors qu'il dispose de moins de 50% de ses points de vie, il devient enragé pendant 10 secondes, ce qui augmente sa vitesse d'attaque de 40%, il lui confère 25 points d'armure. Donc le rend plus tanky et le rend plus fort on va dire donc l'enragé c'est très très costaud sinon on a la frénésie sanglante également plus vous attaquez un héros plus vous faites mal du coup plus vous faites proc le 13 facilement etc etc plus vous, vous soignez donc moi je, personnellement je préfère la frénésie sanglante mais l'enragé est très très très très fort à la fois offensif et défensif donc on va prendre l'enragé niveau 20 alors là niveau 20 on a deux gros paliers enfin on a un énorme palier pour butcher c'est l'abattoir le gibier de potence amélioré Puisque au niveau 20 Et eh bien vous appuyez sur le gibier de potence Ça silence l'adversaire Et l'ennemi ne peut pas sortir de la zone Et ça c'est le principe du 10 Mais là au 20 Et eh bien il y a toute l'équipe ennemie Qui est silence Donc en gros vous faites gagner Un teamfight à vous Tout seul Si jamais les adversaires Sont très très très peu paqués Ça peut arriver À ce moment là le 20 est peut-être pas si pertinent que ça, et du coup, le blink, l'éclair du Nexus va être très très fort, puisque ça vous permet de vous téléporter à un endroit proche, donc fort pour offensivement comme défensivement. Voilà pour ce qui est, merci d'avoir été resté jusqu'au bout, hein. euh, on va dire, que voilà, j'ai pu vous donner un mini guide euh, Butcher, mais en tout cas, voilà, je vous ai merci euh, d'avoir regardé euh, ce prank, ce petit poisson d'avril, passez une très très bonne euh, journée, soirée, je vous fais plein de bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, dans le Nexus. Butcher, t'as un mot à dire euh... <rire> Ça veut dire, euh, abonnez-vous. Abonne-toi. De la viande.